J'apprécie votre présence. Déclaration des députés, Yaron Bruce. C'est un plaisir pour moi d'inviter tout et chacun en cette chambre et tous ceux à la maison au cours de la bourre internationale. C'est dans ma circonscription près du village de Walton. C'est une façon magnifique de jouir des régions rurales et d'être sensibilisé et de mieux comprendre la production agroalimentaire en Ontario. Ce centième anniversaire concours de labo, mais pour la première fois en plusieurs années, il y aura tous les kiosques ont été vendus. Nous avons un grand nombre record de concurrents. Il y a des activités pour toutes et chacun. Et la Ville d'accueil a proposé un programme. Il y a eu un comité de 40 bénévoles qui ont travaillé au cours des trois dernières années pour s'assurer qu'il y en ait pour tout le monde. Exemple, vous ne voulez pas rater l'épreuve de la bourre, il y aura également un concours de tracteurs dansant de la musique. Ensuite, la prochaine génération, les Et c'est quelque chose pour les dames George Canyon. Nous avons des expositions qui montrent le meilleur de, euh, des régions rurales, mais de la côte, je voudrais inviter toutes et chacun. Ce sera un concours historique de la bourre. Merci. Aux déclarations de députés Nickelbelt aujourd'hui. Je suis heureux d'inviter toutes et chacun au 50e anniversaire. Au bureau de Nickelbelt, 50e anniversaire, tout a commencé il y a 50 ans en 1967, qui était à la fois Sudbury-Ouest, et, et finalement, il a servi pendant 20 ans. Puis, sa fille a été élue, Debbie Martel, qui a servi pendant 20 ans, et j'ai été élue en 2007, et cela représentait Nickel Bell pendant 25 ans. Est-ce qu'il y a une autre circonscription dans la province qui a été a été dans les mêmes mains pendant 50 ans, un demi-siècle. Nous sommes très heureux de célébrer avec des amis et la famille des acteurs, des performeurs. Monsieur Paquet va nous ramener en 1967 avec le mouvement pa Peace and Love pour nous ramener maintenant au 21e siècle avec l'Instagram. Il y aura des musiques, il y aura également de la musique et beaucoup de rire. Louis, Louis Cassidy, ainsi que la chef actuelle Andrea Horvath et un grand nombre de mes collègues. La célébration aura lieu le 14 novembre, samedi, au Hall Steel. Vous pouvez m'appeler pour le ticket à mon numéro de téléphone. Ce sera une fête extraordinaire j'espère que vous serez tous présents. Député de Davenport, merci. Je suis heureuse de prendre la parole et de parler l'anniversaire d'un magnifique festival dans ma circonscription. Juin dernier, il y a eu le festival, le 10 anniversaire, avec un programme élargi, avec des milliers de personnes de toute la ville qui ont fait l'expérience de Workdale. Bloor est un festival qui célèbre Davenport comme l'une des circonscriptions les plus artistiques de la région. Il y a eu plus de 100 artistes de partout dans le monde qui sont venus participer aux activités. Il y a eu des performances de théâtre, de la musique et de la foire agricole à l'extérieur qui ont montré tout ce qui existe et toute la culture que nous pouvons offrir. Et l'art n'est pas seulement l'élément rassembleur dans ma circonscription. Il y avait eu 100 boutiques et fournisseurs qui étaient sur les rues qui ont montré les aliments, les bijoux et tout l'artisanat qui est fabriqué dans notre collectivité. Je voudrais remercier les bénévoles, les organisateurs, les sponsors pour faire de cette activité un succès. C'est un témoignage à la collectivité de Bordeaux qui est toujours plus grande et toujours meilleure. J'invite tous les députés dans ma circonscription pour manger et acheter et profiter de l'expérience Wardale. Député de Port Wellington, merci. Je suis heureux de rappeler que le Conseil de l'énergie a approuvé le, le gaz naturel dans ma circonscription. Le, le gaz naturel va arriver dans ma circonscription et tout sera complété en 2018. Excellente nouvelle. Je voudrais reconnaître le travail du maire Mellon et des conseillers du personnel pour la réalisation. Grâce à des efforts, pendant plusieurs années, tout a été réalisé. Et nous, nous remercions les collectivités qui ont travaillé avec le comté. J'étais très heureux d'appuyer cette proposition dès le début. On a écrit à la Commission de l'énergie de l'Ontario ainsi qu'au ministère de l'Infrastructure et ainsi qu'à la Première ministre. Voilà pourquoi c'est si important. Ainsi, grâce au propane, le gaz naturel, cela fait partie de notre panier énergétique pour ceux particuliers qui vivent dans les régions rurales. Pour avoir davantage de services à part S, cela va diminuer la facture d'électricité pour les familles les entreprises pour attirer davantage des investissements. Le gouvernement va finalement apprécier le gaz naturel. Il voulait interdire le gaz naturel à cause de leur plan sur le changement climatique. Je voudrais remercier la ville de Partey et tous ceux qui ont participé à ce projet. Député de windsor West, merci. Il y a deux semaines, le comté a fait face à des pluies torrentiels éclairs qui ont un, inondé plusieurs maisons. Un grand nombre de sous-sols ont été inondés. On parle encore aujourd'hui à plus de 6 000 sous-sols inondés, alors qu'à l'automne, il y a eu 3 000 habitations qui ont été inondées, ce qui entraînera des, des, du retard de, de la collecte des défaits et d'autres de Toronto et d'autres municipalités ont participé à cette demande. Plus de 4 000 tonnes ont été retirées et c'est seulement quelques déchets parce qu'un grand nombre de personnes doivent vider leur sous-sol, le mettre sur le trottoir. Il y a eu une augmentation de la demande et également il y a eu une augmentation du nombre de d'euros. Cela prendra peut-être encore cinq semaines pour compléter la collecte des déchets à la suite des inondans, inondations. Et les inondations ont été entronnées avec les refoules, le refoulement des goûts, ce qui n'est pas couvert par les assurances. Et, et l'assurance privée ou autre seront après, ont été retirées après les dernières inondations. Les, la Ville a communiqué avec d'autres municipalités et les ministères auraient dû, en fait, coordonner ces services de collecte de fonds, de collecte de déchets. Et clinton -Loren, il y a cinq ans, un commettant Patty, qui travaillait dans une station servie à Roselaw Avenue, dans ma circonscription, s'est fait emporter, traîné par un véhicule alors que cette personne travaillait il a quitté sa femme et son fils de 11 ans. Enfin, le corps de police a, accusé, a arrêté ou a intercepté l'accusé pour, pour qui ce n'était pas un premier incident. Et tout cela aurait pu être évité si le travailleur au salaire minimum n'avait pas ne s'était pas fait retirer son salaire s'il y avait eu un système de prépaiement à la pompe en Colombie britannique qui a éliminé le paiement en liquide du carburant. J'espère que ce décès de Monsieur Patty n'est pas en vain, qu'il y aura justice. Et finalement, on pourrait comprendre finalement dans cette province et protéger les travailleurs au salaire minimum lorsqu'ils risquent leur vie à servir de pompiste. Député de Nipissing, la crise opioïde-opiacée a frappé ma circonscription. Il y a eu 15 décès reliés au fentanyl et qui a été finalement limité depuis les timbres qui ont été déposés et qui a été adopté en 2015. Mais clairement, il faut faire davantage. La Ville de Matawa a adopté une résolution pour demander un appui provincial pour régler le problème des opiacés euh, au régional Nous voulons intervenir plus rapidement pour s'assurer que tous les endroits qui appuient les plus vulnérables, ainsi que les premiers intervenants, aient accès à, à, au laxone et à une sur son utilisation. Cela reflète l'idée de notre groupe parlementaire et de notre chef, Patrick Gall, pour qu'il y ait une stratégie en matière d'abus de, de phéthanol. Nous avons perdu 13 ans de décès à cause de, des overdoses d'opioïdes et une augmentation de 19 en 2016. Les collectivités à l'échelle de la province doivent être appuyées. Nous avons hâte de voir comment le gouvernement va intervenir et se traduire au jour le jour qu'il y ait une aide au niveau local pour s'attaquer à cette crise. Oui, du gouvernement et député de Sainte-Catherine. Je suis heureux, comme dans la péninsule du Niagara, pour le projet de loi 139 sur les bassins hydrographiques. L'idée de conserver les bassins hydrographiques exigera des municipalités de consulter le public au moment des mesures de protection de la nature. Nous allons permettre aux municipalités d'indiquer les modalités de remplacement des membres au Conseil pour qu'il y ait davantage de redevabilité comme cela a été dans le passé. Cela a été soulevé grâce au processus de consultation prolongée du ministère et l'information a, a été disponible et le public a pu donner son point de vue grâce à. À ce projet, de, nous allons augmenter la transparence, la redevabilité pour, pour s'assurer que les décisions en matière de richesses naturelles puissent entendre le public s'exprimer. C'est la responsabilité de la Commission et du point de vue et du ministère. C'est nécessaire. Nous voulons améliorer l'autorité du ministère en permettant au ministère d'avoir les Offices de protection de la nature qui rendent public les programmes et l'information. Cela jetterait la lumière sur les processus en matière des décisions prises par les Offices de protection de la nature. Cela exigera également d'avoir davantage de règlements de zonage pour éviter les conflits d'intérêts. Député de ton... oh, merci. Je voudrais vous parler aujourd'hui de c'est à Unionville pour sensibiliser les jeunes pour les préoccupations. C'est la seconde célébration samedi à 9 h à Unionville. C'est également un endroit, un moment de l'année très occupé. Les gens peuvent venir, venir à vélo, il y aura un stationnement pour le festival. Essayez de venir sans votre voiture. Je voudrais simplement dire que les enfants participent, pas seulement par l'école, grâce aux groupes communautaires comme Solvisie Chantal Sunder, et et le fondateur de l'arbre de Don. Comme vous vous rappelez du chiffre du, du bras de l'arbre donateur. Pour donner l'exemple qu'il faut donner, et non pas seulement recevoir, c'est une destination depuis des décennies, parce que et les jeunes se sont exprimés devant le Conseil et ils ont été, a, a, a, a été en mesure de, de lever l'interdiction de, de atteindre un roulette. Donc, nous voulons sensibiliser pour sensibiliser le fait que lorsqu'il y a des... Des arbres qui sont abattus lorsqu'il y a un projet. Il est très important, si c'est le cas, de replanter des arbres. Merci aux députés. Rapport des comités.